Faut Il faut qu'il y ait quelque chose à craindre pour toi. T'es posé sur sa, cette priorité. Ce serait un premier point de vue. Ce serait une première cartographie de ton expérience. La deuxième, c'est que si c'est bloqué, est-ce qu'il y a un autre chemin Juste à côté. Quelque chose que tu préfères ne pas aller voir parce que ça t'arrange. Parce que tu préfères voir ce qui est bloqué plutôt que la voie qu'il y a à suivre pour toi qui n'est pas forcément d'ordre professionnel et mets ma, je mets ma main coupée que c'est pas d'ordre professionnel si je t'avais en séance je suis sûr que ça tomberait sur ça mais bon, ça euh... ouais tu refuses de voir quelque chose de toi oui donc je disais si la voie professionnelle est bloquée, s'il y, y a un système qui est à l'arrest, qu'il y a un autre système qui est en train de se créer, quelque chose qui, va, qui te fait devenir plus grand, quelque chose qui te fait de, devenir euh, moins Christophe le Conquérant, moins l'empereur Christophe. Euh, pourquoi je dis ça, moi C'est marrant. Parce que tu es basé sur une réussite. Tu... Ah, ok, alors attends. Ouais. Tu es en face de ton manque de lien à l'autre. Tu as... as une putain d'armure mentale qui est là. Une rigidité qui te fait te sentir un poil supérieur à l'autre. Comme si tu disais, on est tous égaux, oui, oui, mais moi quand même, je vibre un peu plus. C'est ta manière à toi de te reconnaître, c'est ta manière à toi de te prendre en compte, c'est ta manière à toi de savoir que ton avis compte. Mais en même temps, ce système-là crée une, une séparation avec l'autre et te fait louper des opportunités. Dis autrement, accepte de descendre de ton cheval de Christophe le conquérant accepte de te mêler aux troupes accepte de passer du chef au leader à celui qui impulse à celui qui crée des liens donc tu es vraiment en face de ta mise en lien qui en sous-jacent renvoie à ta famille à ta place dans la, dans la fratrie à ta place dans la famille et donc si je renvoie ça dans le groupe, parce que pour toi ça a bougé, mais pour le groupe ça n'a pas encore bougé, ça me parle de partenariat, ça me parle de notre. Euh, ah, euh, C'est notre capacité à se mouiller émotionnellement et à établir une structure dans le groupe. C'est notre euh, part-leadership. C'est l'archétype même du leadership. Que... qui est en train de poindre qui est en train d'émerger dans le groupe on se refuse à cette énergie là parce qu'on veut être spécial on veut être un peu bizarre mais bizarre dans le sens spécial je me répète euh... ok ok Ouais, alors la part leadership, qu'est-ce qu'il y a à dire pour faire bouger tout le groupe L'énergie du leadership, <rire> on, la, on la regarde du coin de l'œil. On est là à se, à se demander, ok, euh, comment structurer ma vie Comment en fait, est-ce que je peux vraiment devenir moteur Et si vous voulez faire un acte psychomagique, si vous voulez incarner cette information-là, allez dans un groupe, quel qu'il soit, professionnel, personnel, que ce soit votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, et énoncer une règle, énoncez un chemin. Voilà ce que ça résonne. On le veut. On on a du mal à énoncer un chemin parce qu'on a peur de se renfermer. Alors que c'est ce chemin-là, c'est la création, c'est poser ce choix-là qui nous fait nous relier aux autres. Et dans, notre, dans, dans la structure, ça nous fait... On a l'impression de se distancier de Dieu, de se distancier, de, de, de, se distancier pardon, de notre pureté, de se distancier de notre talent. Alors que de notre, notre talent en tant qu'être humain, c'est de se relier à d'autres êtres humains et de créer une une nouvelle réalité, un nouveau paradigme. Je m'intéresse beaucoup à... à non, ce n'est pas l'énéagramme, c'est la spirale dynamique. C'est une manière de cartographier euh, les niveaux d'existence ou les niveaux de conscience d'un individu ou d'une société. Et c'est quelque chose qui a été théorisé dans les années 50-60 par, par un psychologue américain. Et l'être humain comme les sociétés, comme toute l'histoire humaine, passe par huit niveaux de conscience. On commence par la survie, puis je vais, je vais peut-être faire une vidéo sur ça, mais pour en parler rapidement, on passe du niveau euh, de la survie, où là, notre priorité est clairement notre survie personnelle. On ne, qu on ne, on ne pense qu'à manger, boire, dormir, se reproduire. Puis, on passe à une priorité au groupe, où là, on se nie en tant qu'individu, mais pour faire survivre le groupe. Où là, il est question de traditionnalisme, de respecter les paroles des ancêtres, parce que les de... c'est grâce aux paroles des ancêtres que l'on a fait survivre le groupe. Et que si on ne respecte pas ça, et ben le groupe est donc, moi, on, on crève, on meurt. Puis on passe au rouge, à la couleur rouge, qui est où on revient en priorité sur soi, et... On a la conscience d'être un moi séparé, avec des besoins séparés. Et on a, euh, on connaît pour la première fois, une énergie euh, d'asservissement, de domination. Parce que dans ce niveau d'existence-là, il n'y a pas de morale. On est prêt à tout pour subvenir à ses besoins. Donc, cette spirale dynamique, elle nous fait passer par, euh, par le rouge. On est prêt à. On est soit dominant, soit dominé. C'est le mythe du héros. Euh, puis, on passe au, au bleu où là, euh, puisque dans le, dans le rouge, on a eu la prise de conscience qu'on était un moi, euh, un individu unique, qui vit, qui existe, on a eu automatiquement la peur de disparaître, la peur de la mort. Et ça, ça nous fait basculer dans, dans le niveau d'existence suivant, qui est le bleu. Et là, on va établir des dogmes, des règles, des religions qui sont en général paternalistes, euh, on va de nouveau se nier soi-même pour pouvoir en fait, sauver son âme, pour pouvoir accéder à la paix éternelle, etc. etc. Euh... Non, définitivement, je ne sais plus pourquoi je disais ça. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions sur ça. Je continue. Après le bleu, on passe au orange où là on s'aperçoit que le paternaliste, que les dogmes, que les religions nous mentaient, et on en vient à dire bah « ben non, moi j'ai des besoins, il euh, n'y a pas de vrai ou faux, de bien ou de mal comme dans le bleu, mais il y a une pensée relativiste qui commence à arriver, où on accepte qu'il y ait d'autres euh, manières de penser que la sienne, mais que celle-là, ça va être celle que l'on préfère, cette idée-là, ça va être celle que l'on préfère. Puis, par contre, dans le orange, on ne pense qu'à sa gueule, on retourne à une priorité à soi, quitte à détruire la planète. Et on va commencer à élaborer une pensée scientifique. Le besoin, ça va être mon confort, mes gains, de gagner de l'argent, euh, en analysant de manière scientifique le monde extérieur, le monde rationnel. Puis, on passe au vert. Là, on s'aperçoit que euh, lorsqu'on a traversé l'orange, euh, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est dé détesté par tout le monde et que ce n'est pas en, en ayant juste un confort personnel et égotique que l'on va pouvoir euh, résoudre quoi que ce soit en soi. Que on on s'aperçoit des limites de, so de sa propre identité. Et donc, on en vient à dire, non, il faut avancer tous ensemble. Il faut que tout le monde, absolument tout le monde, soit égaux. Et pour ça, il faut que la vie de tout le monde, donc ça passe par des groupes, qui ont un... Avant qu'ils se mettent d'accord, ça prend énormément, énormément de temps. Mais il faut... Là, de nouveau, on se nie pour pouvoir... On nie ses besoins, euh, son propre chemin, pour pouvoir que tout le monde soit égaux. Et en général, on le fait... On le fait... Ça s'élargit à partir de là, ça commence à s'élargir euh... vers autre chose que l'être humain. Ça comprend les animaux les plantes, la planète. Mais du coup, on se nie soi-même. Et à un moment donné, on, on en vient au jaune. On s'aperçoit que pour résoudre le, le groupe, je dois me résoudre moi-même. Et donc, je refais un, un centrage sur moi, sur mon individualité, sur mes besoins. Mais cette fois, sur, euh, à partir de la couleur jaune, c'est la première couleur où je vais assouvir mes besoins mais sans asservir l'autre, en acceptant la différence de l'autre, pas au détriment de l'autre. Et à partir de ce moment-là, et c'est cette couleur qui est prioritaire pour la question de Christophe et pour le renvoi d'informations dans le groupe, à partir de la couleur jaune, on accepte de manifester et d'incarner toutes les autres couleurs dont je vous ai parlé. Le beige, la survie, le violet, le côté euh, traditionnel primitif. Le rouge, le besoin d'écraser l'autre et d'assumer pleinement ses besoins, quitte à, ni quitte à nier l'autre, dominant-dominé. Le bleu, le dogme, le orange, le consumérisme et la pensée scientifique. On accepte toutes ces, éner ces énergies-là en nous. Je vais m'arrêter à cette couleur. C'est quelque chose qui me passionne vraiment, c'est... Euh, je l'utilise dans mes coachings, je l'utilise dans mes accompagnements, mes stages. Là, ce week-end, je fais un stage d'écriture à Bergerac chez Sébastien Sauchard, et c'est ça que je vais utiliser pour en priorité pour lire la structure du groupe. Euh, c'est quelque chose qui est énorme, parce que c'est ça qu'on a intégré, et qui est en rapport avec ce que nous renvoie la, la question de Christophe. Acceptons de laisser vibrer toutes ses couleurs en nous. À chaque situation, sa réponse. Et c'est à nous de donner une réponse unique à chaque situation à l'extérieur, à faire exploser sa créativité, à se lier aux autres, accepter le consensus, parce que parfois il faut dominer l'autre effectivement, pour pouvoir... Contribuer au monde, contribuer à son chemin et aussi contribuer au chemin de l'autre. Ça sous-tend énormément de choses. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en parler clairement là. J'en ferai peut-être euh, une vidéo ou pourquoi pas une conférence sur Internet. C'est l'idée qui me vient. C'est l'information qui me vient. Donc, pourquoi pas, ouais. N'hésitez pas à me le rappeler. Euh, donc, voilà. Est-ce que la structure de groupe a bougé avec ça Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, beaucoup pour ta question, Christophe.